Pas là. Ça fait dix ça fait ans qu'on fait du kombucha. Puis on a donné des cours, toutes sortes de cours sur les fermentations. Pour finalement se rendre compte que les gens, quand ils viennent faire des cours de fermentation, tout ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'ils veulent juste faire du kombucha. Donc on a sorti « Révolution Kombucha. C'est vraiment la suite du livre « Révolution Fermentation ». Le livre « Révolution Fermentation », ça c'est moi puis David il y a plusieurs années. Ça c'est moi qui David il y a moins d'années. Ça c'est moi qui David aujourd'hui. <rire> hey. Révolution Fermentation, ça a été un hit phénoménal. Euh, on, a, on a fait trois impressions, ça a été traduit en trois langues. Au moins 26 langues. Oui, 26 langues. 26, si c'est pas 28 langues. Euh, ouais. Et puis maintenant, on a un groupe Facebook, le groupe Révolution Fermentation, qui a plus de 5000 membres. Euh, qui euh, C'est une super belle communauté où les gens se parlent, c'est super intéressant. Mais on a toujours des questions sur le komucha. Les gens posent toujours des questions sur le komucha. Puis en fait, c'est moi puis David, nos spécialisations, c'est le komucha. surtout moi, notre spécialisation, c'est le komucha. <rire> <rire> Puis en fait, quand tu passes vraiment beaucoup de temps à parler de kombucha, ben, tu as plein d'idées. Plein d'idées, un petit peu inusitées que les gens ne pensent pas nécessairement. Fait On a décidé de tout mettre ça dans le livre fait, On a fait un livre, enfin. Aujourd'hui, c'est le lancement. En fait, Il est officiellement lancé depuis une semaine, je crois, si je ne me trompe pas. Puis, euh, Il va être dans pas mal toutes les librairies du Québec. fait, que Pour tout le monde qui veut faire du kombucha, un petit peu à la maison, en petite quantité pour une fois de temps en temps, ou ceux qui veulent en faire plus sérieusement, en grosse quantité, puis le mettre en bouteille, même si vous voulez mettre des étiquettes dessus, puis en donner à vos amis à Noël ou en vendre pour euh, faire votre euh, financement pour euh, votre voyage l'année prochaine. Bref, peu importe pourquoi vous voulez faire du kombucha et de quelle sorte que vous voulez le faire, on peut vous aider à le faire. Exactement. si ça vous tente pas, aujourd'hui, on fait au lancement, on va vous montrer super rapidement comment faire du Kamucha. Comme ça, vous n'avez même pas besoin d'acheter les si vous ne voulez pas. Exactement. À moins que vous vouliez des belles photos de David et moi. <rire> ça, c'est mon chest. <rire> si vous voulez des belles photos de mon chest, il y en a beaucoup dans le livre, ce qui est assez trippant dans ce livre-là, c'est qu'il y a du monde qui aime le kombucha sucré, il y a du monde qui aime le kombucha pétillant, il y a du monde qui aime le kombucha avec beaucoup d'alcool, il y a du monde qui l'aime sans alcool, il y a du monde qui le veut juste en tisane, il y a du monde qui le veut le prendre juste en acidité pour le faire dans une vinaigrette. Nous, on vous montre à faire tout de même. Fait que vous pouvez faire du kombucha alcoolisé ou non, on vous explique pourquoi, on explique beaucoup la science derrière aussi, comment ça marche, pourquoi il y a des bulles. Comment on fait pour racheter des bulles dedans? Parce que c'est souvent la question que tout le monde veut savoir. Tout le monde fait du kombucha à la maison, mais personne ne comprend comment faire des bulles. On vous l'explique dans le livre, mais on va aussi vous l'expliquer aujourd'hui, si on se sent généreux. Euh, <rire> fait que voilà. Fait qu'en gros, ça parle vraiment de toutes les facettes de comment faire du kombucha, de A à Z. Avec ça, on ne dit pas pour rien qu'on appelait ça la Bible du kombucha. C'est pas écrit sur le top, mais c'est ce qu'on dit à tout le monde. C'est la Bible du kombucha, vraiment. Exactement. Écrit par quatre apôtres Sébastien, Bureau… David Côté, catapote. En fait, le livre, ce n'est pas seulement un livre sur le kombucha, mais c'est aussi un livre sur euh, comment utiliser les plantes autour de nous. Donc, on parle de, euh, de trouver des choses dans notre environnement, suivre les saisons, comme vous pouvez voir, vous voyez peut-être dans les cachets, mais il y a un petit pas métier derrière, derrière nous. Un petit pas métier euh, on a aussi plein de petites plantes ici. Ce qu'on vous montre, c'est comment cueillir les plantes, mais aussi comment les utiliser dans le kombucha. Ici, on a un petit panier avec toutes sortes de choses, on en parlera un petit peu plus tard. <rire> c'est vraiment beau, d'ailleurs. Mais c'est comment, que... comment suivre les saisons, <rire> comment euh, utiliser les plantes qui sont autour de nous euh, pour faire des kombucha aromatisés aux saisons. Parce que dans le fond, euh, quand on faisait du kombucha bien, il y a plusieurs années, ou quand on fait du kombucha encore, euh, on réalise qu'à chaque semaine, bien, chaque semaine a un peu sa saveur. Au printemps, on a les fraises, on a la, la menthe qui sort, on a, euh, à mesure que, que ça avance, on a les framboises, on a les murs on a les pommes. On a toutes sortes de plantes qui, qui sont dans, à leur apex dans, dans, dans la saison. Puis, euh, il y a le moment pour les utiliser. On, on a toujours trop, trop de, qu'est-ce qu'on a de trop dans notre jardin? De menthe. Du pissenlit. Du pissenlit, il y a toujours trop de pissenlit. En fait, dans le livre, on vous montre comment faire du kombucha de pissenlit. On vous montre même comment prendre, faire des teintures mères. Je ah, n'ai pas dit pissenlit pour le faire, mais je savais qu'il y avait un pot de pissenlit entre les jambes à la quelque part. Ouais, exactement. On vous, <rire> on vous montre comment faire du vinaigre de komucha. On vous montre comment faire du komucha sans sucre. Mais dans le vinaigre de komucha, c'est super utile parce qu'on peut utiliser ça comme un vinaigre de cidre de pomme pour faire des salades, pour euh, faire des teintures mères avec euh, des plantes médicinales ou des plantes aromatiques. Qu'est-ce qu'une teinture mère, Sam? Euh, on va, je ne me rappelle pas exactement, on va le lire dans le, dans ah. le livre. <rire> Une teinte sur c'est l'idée de prendre un vinaigre ou un solvant quelconque. Le meilleur solvant, c'est l'alcool, entre autres. Mais le vinaigre en est un vraiment bon. Puis si on prend des plantes qui nous entourent et qu'on la met dans du vinaigre ou d'alcool. l'alcool, on va soutirer les propriétés des plantes sans les détruire nécessairement pour les conserver à long terme pour pouvoir les ingérer par la suite puis prendre un peu leur... <rire> leurs amertumes ou ben leurs bénéfices qu'ils ont pour la santé en fait c'est exactement, ouais, exactement ça qui est écrit c'est exactement ça qui est écrit en plus on peut l'utiliser en cuisine donc si on a une teinture mère qui a euh, on peut mettre euh, comme par exemple on a ici une teinture mère de sirop ben du sirop ben ça peut être intéressant quand on a une petite un petit toux quelque chose du genre ou ça peut être intéressant pour euh, mettre dans des desserts pour faire un sirop pour euh, pour euh, la cuisine pour faire un, un mets ou quelque chose du genre donc autant on peut utiliser une teinture mère pour, pour le côté médicinal qu'on peut l'utiliser pour, pour le côté euh, en cuisine. Sirop, de sirop. C'est pour ça que ça s'appelle sirop. C'est bon sirop. Hein? C'est bien hein? drôle. Okay. Okay. <rire> fait en fait, l'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on va vous faire une recette ou deux. On va vous montrer un peu comment ça marche, mais c'est surtout que vous posez des questions. Parce que c'est sûr que vous avez des questions. Quand on a une des cours... Comme on laisse une heure de la période de questions, puis souvent, c'est pas assez. Fait, on vous invite à écrire des questions. Nous, on ne pas, mais notre 45 personnes d'équipe TI va nous aider à nous donner les questions que les gens posent, puis on va vous les répondre live, mesdames et messieurs. Quand même cool. Puis euh, si, si vous manquez de questions, j'en ai écrit ici dans un petit bocal. Hein. Au cas où qu'on ne soit pas populaire, ouais. ça, c'est poser des questions lui-même. Oui, c'est ça. C'est toutes les questions que vous allez poser, de toute manière. All right. On est prêt On est prêt à faire comme vous qu des okay. questions? Pas de questions? Non? Ok, un kombucha en 3 minutes. On va faire un ah, okay. kombucha en 3 minutes, okay. super rapidement. Kombucha en trois minutes, comment on fait? Bien, on peut se trouver un bocal. Un bocal, on peut en acheter un sur, sur évolution Fermentation comme ça, ou on peut se prendre un bocal d'olive ou n'importe quoi, un, un gros pour maçon. Ou avec tous les restaurants qui sont fermés en ce moment, vous allez dans une place à faire la fête, vous leur demandez leur bocal de cornichon, puis ils en ont plein. S'ils sont là, là parce qu'ils sont fermés en ce moment, mais s'ils sont ouverts, vous allez pouvoir y aller. Je suis sûr qu'il y a des bocaux. Oui, un bocal comme ça, euh, en vitre en général ou en plastique alimentaire, quelque chose qui est ouvert ici. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On a besoin d'un petit linge oh. qui respire. Oh, il y a même écrit Révolution Fermentation dessus. Oh, il est euh, bon. voir. Ouais, hey, ben ouais. Après ça, on peut prendre du thé ou des tisanes. Ici, on a des petits sachets de thé. OK. Des petits sachets de thé comme ça. En fait, on okay. va lancer ça là-dedans. des petit sachet de thé. On, a on du va eau mettre notre. Ouais, ça, c'est de l'eau bouillante. C'est super chaude de chaque touche. Oh, attention. On va faire infuser ça. Pis là, en fait, euh, vous avez peut-être vu qu'il y a un, un élastique là-dedans. J'ai fait tomber l'élastique. Ah, c'est vrai? Pour ça. On ouais, va non mais, mais ta main! Ah, c'est Ah, tu vas te brûler. pas grave. <rire> On part une petite infusion. Une petite infusion. Fait que l'idée ici, c'est pas de remplir le bocal de thé chaud parce que là, ça va être long vous allez pouvoir mettre votre maman kombucha juste demain matin parce que c'est chaud. Puis des, des bactéries et des levures, des organismes vivants, comme nous, ça veut pas aller dans l'eau bouillante, hein, parce que ça meurt. Fait que là, Seb a fait un concentré de thé pour qu'il soit vraiment concentré. Beaucoup de thé pour pas beaucoup d'eau chaude, il va le concentrer. Puis après ça, tu vas mettre du sucre sûrement. Hein? On met du sucre. Mais le komucha à la base, là, expliqué en 30 secondes, justement comme dans les des premières pages du livre. komucha expliqué en 30 secondes. Si vous n'avez pas le goût de lire... Fait que vous, vous pouvez comprendre. faire un screenshot en ce moment. Si vous faites un screenshot de ça en ce moment, bien, vous ne serez pas obligé d'acheter le livre. C'est quand même cool, hein? vous avez économisé 29,95$. Mais, il va vous manquer toutes les parties le fun, mais... Mesdames et messieurs, dans 5, 4, 3, 2, 1. Faites un screenshot. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, comme ça. Et voilà. Plus besoin d'acheter le livre, mesdames et messieurs. Vous avez tout compris. C'est le kombucha en 35. Si vous ne savez pas lire, on va vous l'expliquer quand même. Donc, le kombucha, <rire> en fait, c'est euh, une fermentation symbiotique. C'est un thé, c'est du thé, du sucre, puis une mère de kombucha, une mère de kombucha qui est ici, qui est en fait un peu comme une culture de yogourt, une culture de... De, de levain. Euh, ce que ça fait, c'est que ça prend le thé et le sucre, euh, ça va le faire fermenter, ça va créer un petit peu d'alcool, un petit peu d'acidité. Ça fait une boisson qui est probiotique, super bonne pour la santé, dans laquelle on peut mettre à peu près n'importe quoi euh, pour aromatiser. On a une première question. Est-ce qu'on peut faire du kombucha sans sucre? Oui, oh, ouais, absolument. Bonne on a une recette de kombucha sans sucre. C'est qui qui a posé la question? C'est Isabelle. Alors Isabelle nous demande si on peut faire du kombucha sans sucre. Isabelle, très bonne question. On se nous la pose souvent puis c'est pour ça qu'on l'a mis dans le livre. Euh, ça, vous ne pourrez pas faire le screenshot, par contre, parce que c'est beaucoup de texte. Mais on explique comment faire du kombucha sans sucre avec aucun sucre. On va y venir. En fait, Seb va finir son explication de comment faire du kombucha au complet. Puis on va vous dire comment le faire sans, sans sucre. Ouais, sans ça. Donc, euh, on fait notre thé, on met notre thé, notre sucre, euh, on fait notre infusion de thé, on met notre sucre. Puis après ça, on fait fermenter ça. On met la mère de kombucha dedans, puis on laisse fermenter ça. On doit le couvrir avec un linge qui respire. Parce que le kombucha a besoin d'oxygène pour devenir acide. Mais les mouches à fruits adorent le kombucha aussi. Donc ça, ça permet les deux. Pas ça, de fait fois, ça respire puis il n'y a pas de mouches qui rentrent dedans. Exactement. Et on laisse fermenter ça 7, 10, 14 jours, jusqu'à ce que ça goûte bon. On peut goûter. Le kombucha. c'est un symbiote, une symbiose qui est un peu comme... Euh, c'est un peu comme une ville. Il y a toutes sortes de... de différentes... De choses, des micro qui ont... Je... <rire> il y a toutes sortes de différents micro-organismes qui ont des rôles différents. Puis ça fait en sorte que... Ça fait en sorte que euh, c'est très robuste, c'est comme une structure compliquée qui est très robuste fait en sorte qu'il y a toutes sortes de pathogènes comme e coli ou des choses du genre ne peuvent pas se développer dans le kombucha donc on n'a pas besoin d'avoir peur que ça se contamine ou qu'on va pas se tuer en faisant du kombucha en gros ce que ça vous dit c'est que c'est une fermentation vraiment facile à faire à la maison qui est sécuritaire exactement euh, la seule chose à faire quand on fait notre kombucha c'est de mettre un minimum de 10% de culture de kombucha une culture de kombucha vous pouvez en faire une euh, chez vous moi ici j'ai laissé du kombucha un petit fond de kombucha dans un verre ça crée une mère de kombucha mais vous pouvez aussi en acheter une sur euh, le site web de « Révolution fermentation ». Sinon, dans le livre, on aborde toutes les différentes manières, dont euh, une recette qui s'appelle « L'Immaculée conception », donc c'est essayer de faire, ou euh, une méthode pour faire sa culture de kombucha spontanée. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est vraiment super intéressant comme, comme méthode. En gros, on fait un thé concentré, on met du sucre, on met la mère de kombucha avec un vinaigre de kombucha, ou du moins le starter, c'est-à-dire ça peut une bouteille de kombucha que vous allez acheter au commerce, vous remplissez ce dos, puis vous laissez ça 14 à 20 jours au chaud, au noir, puis il y avoir du kombucha. Exactement. C'est important de goûter parce que le kombucha, il est prêt quand vous l'aimez. Il n'y a pas vraiment de moment où il est meilleur que l'autre au niveau de la santé. C'est vraiment euh, c'est vraiment à vous de décider. Maintenant, ça fait. Oh, on non, a encore. est la thé qui veut vraiment. Là, on a infusé notre thé. On a infusé notre thé. On va juste lancer ça dans la poubelle. Tiens, ah. hey, je l'ai eu. T'as vu Il est tombé direct dedans vraiment des techniciens, mesdames et ouais. messieurs. Et puis euh, on va mettre notre sucre. On met notre sucre pendant que l'infusion est chaude. Ça ça peut bien se dissoudre. Là, on mélange juste comme ça. Ça va faire dissoudre notre sucre. Et que là, le, le sucre se dissout dans l'eau chaude. Ouais. Fait que c'est un concentré de thé sucré. Tout Exactement. Simplement. On a fait ça concentré parce qu'on veut pas avoir à faire bouillir plein d'eau, puis on veut pas. On ne veut pas avoir à attendre que ça refroidisse, etc. Donc là, on va juste mettre de l'eau jusqu'à 3 litres. Um, Est-ce que un de nos techniciens pourrait aller… Euh... Ah, je vais le faire. J'allais mettre de okay. l'eau. OK. Fait que moi, je vous ai donné… Fait que pendant que Seb va mettre de l'eau dans le bocal, il va remplir le bocal. On va remplir de l'eau. On va mettre la maman Kamucha. Ça ici, Seb l'a expliqué vite tantôt, je peux le répéter un peu plus lentement si vous voulez. C'est… Je vais essayer d'aller la chercher. Oh oui, elle est belle. Oh! Elle glisse par contre. Tout ce qui est beau glisse. Regardez ça. Quand Fait que ça, c'est une mère de Kamucha, de <rire> <rire> moi-même. C'est une symbiote. Okay. Fait ici, on a des levures et des bactéries. Et qu'est-ce qui fait que ça se tient comme ça, comme un hélien, en fait? C'est simplement de la cellulose. Fait ça, Toute la, la structure que je touche en ce moment, c'est en fait des sucres simples qui ont été tricotés en, en polysaccharides, en sucre complexe, qui créent de la cellulose, du papier. En gros, comme un arbre ou du papier que vous avez dans la maison. C'est la même chose. Puis là-dedans, ça renferme toutes les levures et les bactéries, mais dans le liquide aussi. Fait que ce que Seb disait tantôt, c'était important de mettre la mer dans votre bocal, mais c'est aussi important de mettre ce qu'on écrit dans notre livre comme le starter, c'est souvent le terme qu'on y donne, c'est-à-dire le liquide dans lequel la mère baignait, qui était du kombucha mature, en fait, du kombucha qui est prêt. Est ça. Puis en fait, on a commis la seule erreur que tu peux faire en, faire, en faisant du kombucha, c'est de ne pas mettre assez. Ouais. starter, pas à mettre assez. Là, on, dans 3 litres, on a mis à peu près euh, 50. Là, on n'a pas mis assez. Là. Mais il faut mettre 300 millilitres. Donc, tu, -tu prends un petit peu ouais. de ça, et tu verser. Fait ici, on a du starter avec ouais. beaucoup de maman comme Mucha. Si vous laissez votre maman longtemps, elle va devenir grosse comme ça. Fait que là, ça devrait être à peu près bon. On a à peu ouais. près 300 millilitres. Ouais. Un petit peu plus, plus là, comme ça. ça. Okay. Juste pour la loque. Exactement. Puis là, vous allez laisser comme ça, pas au frigo, là, à sa tablette, au noir si possible. Avec le petit, euh, le petit filet par-dessus, ça peut être euh, un bas bon de nylon, si vous voulez, si vous n'avez pas de, de, de, de filet, ou ça peut être une napienne n'importe quoi qui respire. Un, ouais, un masque. Oui, un masque. C'est vrai, je commence à utiliser des masques, moi, pour, euh, pour euh, bon, le levain sur mon pommaison, ça fonctionne. Ça va très ça va bien. <rire> fait que, puis après quelques semaines, une semaine et demie, deux semaines, votre mère va soit épaissir ou en former une nouvelle à la, à la surface, puis ça va ressembler à ça, en fait. Puis à un moment donné, elle va pouvoir se séparer, vous avez pouvoir la séparer en deux puis en donner une à votre ami. Exactement. Toutes les autres mamans comme ça ici, vous peux les donner à vos amis. Jadis, quoi, ouais. jadis, il y a quelques années, il y a quelques décennies, il y a certaines personnes qui, qui appelaient ça le champignon du partage. Puis c'était des, ça un peu New Age qui se partageait. Ça. De le champignon de l'amitié. Le champignon de l'amitié, c'est ouais. vrai, que as raison. Fait que les gens avaient ça dans leur cuisine ou dans leur garde-robe, puis ils donnaient du thé puis du sucre, puis quand ils se séparaient en deux, ils donnaient à un ami pour représenter leur amour commun. Puis ils ne savaient pas que ça se buvait en fait. C'était juste un le champignon de l'amitié. C'est meilleur quand ça se boit, en fait. C'est quand même mieux. Fait que voilà. Fait que ça, c'est pour ça. Fait que là, pour répondre à la question Isabelle, Isabelle, désolé, on était là, mais il fallait qu'on explique le truc au complet. Oui, ça a pris plus que trois minutes. Ça prend toujours plus. Que 3 ça prend toujours plus que trois minutes. Fait que maintenant, Isabelle, comment faire du kombucha Moi, sans ça, hein, sucre Ça, c'est une question oui. pour Sébastien. Vas-y, Sébastien. Kombucha sans sucre. En fait, euh, une des choses, on en parle pas mal dans le livre, en long et en large, mais une des choses. Ce que les gens essaient de faire quand ils font un, un kombucha sans sucre, c'est de mettre très peu de sucre dans leur kombucha pour fermente, pour qu'ils fermentent très lentement ou que le, le sucre soit mangé. Mais en fait, euh, c'est un, euh, un peu comme essayer de ne pas nourrir ses poulets pour pas qu'il y ait beaucoup de gras. Si tu ne nourris pas tes poulets, ils vont mourir, ils ne vont pas, pas être gras. Euh, <rire> c'est un bon exemple. Oui, c'est ça, ouais, ça, ça, ça. Ça a marché. Ça fonctionne. D'habitude, mes mes analogies ne fonctionnent pas très bien. Euh, c'est là ça fonctionne. Oui, c'est là ça fonctionne. Merci. Euh, Bref, vous ne voulez pas affamer votre kombucha, vous voulez donner du sucre. C'est ça, vous voulez donner du sucre, il faut, faut leur donner des nutriments au kombucha parce que la communauté est là, puis la communauté de levure, de bactéries est là, Puis si on euh, si ne met pas assez de sucre, bien, ils vont mourir puis ils vont être faibles. Mm -hmm. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on leur donne plein de sucre, on leur donne plein de thé, puis on les laisse fermenter jusqu'à ce que ça devienne un vinaigre. Parce que ce qui est bon dans le kombucha, oui, c'est les micro-organismes, mais c'est aussi les acides, puis... Euh, euh, un phénomène qui s'appelle la déglyco déglycosylation. Donc, c'est où euh, les composés du thé sont, euh, sont découpés en antioxydants, euh, beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à absorber. Donc, en prenant un vraiment vieux comme déjà, tout le sucre va avoir été fermenté comme un vinaigre de cidre de pomme. Euh, ça n'a ça presque plus ou pas de sucre. Fait qu'il n'y aura plus de sucre dedans à ce moment-là, mais elle va goûter vraiment intense. c'est que si on reste lui pendant trois mois, à, à, non, à, sur la tablette, ouais. ça va devenir un vinaigre. Il n'y aura plus de sucre à l'intérieur, en fait. Exactement. Bon, ensuite, on peut mélanger ça avec de l'eau pétillante si on veut avoir quelque chose qui ressemble à du kombucha comme on le boit euh, aujourd'hui. fait c'est l'idée. L'idée pour faire un kombucha sans sucre, c'est de faire un vinaigre de kombucha puis d'y rajouter de l'eau pétillante avec... Mais après ça, si vous voulez, le, le, le, qui goûte sucré au goût, pour y rajouter des sucres non sucrés, c'est-à-dire de la stevia, qui goûte toujours un petit peu, sinon il y aurait il y de l'érythritol. Euh, on le dit en même temps. Ouais. Fait il, y a, il y a des, des, des édulcorants comme ça qui n'ont pas d'index glycémique, mais qui vont goûter sucré. Euh, moi, j'aime ça faire un vinaigre de kombucha. D'ailleurs, Seb en fait un tout nouveau qui va être disponible sur le site de Révolution Fermentation, qui est un vinaigre de kombucha carrément. Avec ça, on peut faire des vinaigrettes. C'est comme un vinaigre ouais. de cidre de pomme, même chose. Mais vous pourriez le mettre dans de l'eau pétillante avec de la glace, puis rajouter euh, de la grenadine, si vous voulez. Exactement. Mais sinon, rajouter des petits fruits ou bien, ou bien du jus loop, hein? Moi, je vais mettre du jus avec du vinaigre de kombucha, un avec de, de l'eau pétillante. pétillante, puis de la glace. Tout le monde est content. Vous avez acheté un truc à Seb, un truc à moi. Nous, on est vraiment, vraiment contents. D'ailleurs, je tiens à souligner, en ce moment, dans le live, que si vous voyez sur le live, ou si Seb part en courant dans la prochaine 30 minutes, c'est parce que sa femme est en train d'accoucher en ce moment. Parce qu'elle a dû, euh, maintenant, Seb, non? Le 15 le 15. Le 15 octobre. Ouais. Fait que ça se peut que, si Seb disparaît, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il s'en va euh, recevoir le bébé. <rire> Félicitations, ça va en passant. Ah, merci. merci. A une petite fille ou un petit gars? Euh, ça va être une petite fille. Une petite fille? On a hâte. Pour Seb? C'est quoi la différence entre du kéfir d'eau et la kombucha Ça, c'est qui qui pose la question? Ça, c'est Ginette Clément. Ginette Clément nous demande, c'est quoi la différence entre du kéfir d'eau, bonne question. D'ailleurs, on a du kéfir d'eau ici, que élaboré avec Seb, qu'on vend maintenant dans les épiceries, et du kombucha, qu'on voit, euh, qu voit dans une bouteille comme ça. C'est quoi la différence, Seb? Euh, ben en fait, c'est sûr que ça ressemble au niveau du goût, mais en fait, les fermentations sont complètement différentes. Mais c'est sûr que d'un point de vue client, comme en tant que, en tant que fermenteur, euh, la différence, c'est que euh, le kéfir, c'est fait avec des grains de kéfir, puis le kombucha, c'est fait avec une mère de kombucha. Les kéfir, le kéfir, ça prend deux jours environ, tandis que le kombucha, ça prend 14. Mais majoritairement, c'est que le kéfir aussi, ça a beaucoup plus d'alcool. Un kéfir, euh, normalement, euh, à la maison, va avoir 1, 2, 3 d'alcool facilement. Puis, il va aussi euh, être beaucoup moins stable. Donc, euh, euh, ça, on, on aime bien le kéfir, mais de manière... Euh, de manière générale, le kombucha ça pardonne beaucoup plus parce que ça prend plus longtemps à donner pétillant, ça prend plus longtemps à fermenter, etc. Donc, euh, si on est en retard d'une journée ou deux, euh, ça va quand même être super bon. Le, en gros, le, le kombucha est un peu plus facile à faire à la maison. Le kéfir, ça demande beaucoup plus d'acidité. En même temps, si on est impatient, mais le kéfir ça fait vraiment plus vite. Mais il va avoir aussi plus d'alcool. Un kombucha maison peut avoir 0,5 à 1, 1,2 d'alcool. Un kéfir maison va avoir 1 à 2 d'alcool en général. Exactement. Et puis, euh, ben en fait, euh, ben, d'un point de vue scientifique, euh, les levures sont comparables, mais en fait, c'est les bactéries principales dans un kéfir d'eau, c'est des bactéries lactiques, donc ce qui ressemble au yogourt, tandis que euh, dans le kombucha, c'est des bactéries acétiques, donc ce qui ressemble un peu plus euh, au vinaigre. Au vinaigre, oui, ouais. exactement. Et le kéfir est né, euh, ben, de ce qu'on voit dans le plus ancien temps, il est né dans, en fait, dans les gourdes de peau de chameau, dans le désert du Sahara, hein? puis c'est... Puis on s'est rendu compte que le lait des chameaux se gardait mieux quand il y avait ces graines kéfir-là à l'intérieur. Il devenait fermenté, en fait, puis il se conservait plusieurs jours, de se conserver juste deux-trois jours. Puis en plus, il y avait un effet sur la santé. Seulement que le kéfir est apparu, mais le kéfir d'eau n'a aucun lien avec le produit laitier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas de produit laitier dans du kéfir d'eau. C'est les mêmes graines kéfir qu'on a prises, mais on les a mis dans de l'eau sucrée au lieu de les mettre dans du lait. Ce qui fait que la bactérie qui... qui, qui en fait, digère la lactose elle est plus existante. Que je ne pourrais pas prendre du kéfir d'eau puis le remettre dans du lait parce que ça ne marcherait pas et elle ne pourrait pas digérer de lactose. En fait, ça, ça s'appelle en fait ça s'appelle euh, des fermentations lactiques parce que c'est euh, ça produit euh, de l'acide lactique, l'acide lactique qu'on va retrouver dans la choucroute, qu'on va retrouver dans le yogourt, qu'on va retrouver dans le kéfir. En fait, l'acide lactique euh, n'a aucun lien vraiment euh, avec euh, avec le lactose ou le lait. Donc, euh, on peut retrouver euh, euh, on a, les gens qui ont de la sensibilité euh, au lactose, aux produits laitiers, n'auront aucune sensibilité par rapport aux fermentations lactiques. Y a-t-il des bactéries lactiques dans le kombucha aussi? Il y en a un petit peu, mais en y fait, c'est juste hein? le début de la fermentation. Souvent, c'est euh, les bactéries lactiques qu'on avait sur la peau, qui se ramassent dans le kombucha, puis qui vont mourir dans les 3-4 premiers jours de fermentation, euh, parce que, ben, en fait, la, la symbiose du kombucha est tellement forte que c'est vraiment juste les micro-organismes, les bactéries, puis les leveurs. Euh. Est-ce que vous voulez les voir, les bactéries puis les levures? Je que ça a répondu, Gina. Est-ce qu'on a d'autres questions, gang? Oui, oui. On a plein de Attends, questions. Je vais vous montrer. Hey, les... qu'il y a plein de questions. Je, je vais comprends. vous montrer les bactéries puis les levures du komucha. Ah, ça oui. ressemble à ça. Si on zoome sur un komucha, ça ressemble à ça. Ça, ici, euh, vous ne voyez peut-être pas super bien, mais vous allez voir dans le livre. Ça, c'est des, des grosses levures bretanomycèse. Ici, les rondes, celles qui ressemblent à des citrons, c'est plus du Saccharomyces. Puis là, les tout petites, ici, ça, c'est des bactéries acétiques. Les bactéries sont plus petites que les levures tout ouais. le temps, en fait. Ouais. Justement, en parlant de levure, il y a Sébastien. Sébastien. Sébastien. Salut Sébastien. Qui demande si on peut inoculer son symbiote avec d'autres types de levures, comme des levures de bière. Sébastien, demande si on peut inoculer sa kombucha avec d'autres types de levures, comme des levures de bière. ben en fait, ouais. tout est possible. C'est une bonne question. Ce qui arrive, euh, oui, absolument. Euh, ça, c'est une question de beer geek. Sébastien, tu un beer ah, c'est sûr. C'est ça, que j'ai déjà eu. Euh, ce qui va arriver, c'est que les gens cherchent à avoir un certain profil de levure. C'est euh, comme un peu comme euh, quand on a une bière blanche, ça peut un peu goûter euh, le clou de girofle, des choses du genre. Mais ça, souvent, c'est euh, est, euh, des esters qui viennent des levures. Donc euh, chaque levure ramène des saveurs vraiment particulières, ça, la en fait, vraiment. particulièrement. Ouais. Ou des fois ça goûte un peu le cheval. Des euh, fois, euh, des fois ça goûte un peu ouais, le cheval ou la grange la ou bien grange. la ferme. Moi j'aime ça sur ces levures ouais, là moi aussi, On est un peu bizarre. Euh, mais euh, ce qui arrive quand on va rajouter des levures comme ça, c'est souvent ils vont survivre un petit peu, mais éventuellement ils vont se faire mettre de côté. Ils vont faire comme ils vont pas être aussi bien que les levures natives, puis ils vont finir par euh, disparaître. Fade, avec fade away, ou, ouais, comme on exactement. dit. Mais ça va marcher, puis la première fermentation que vous allez faire avec, vous allez voir un, un spectre de goût différent, en fait, c'est certain. Genre, est-ce que je pourrais mettre de la saccharomyces dans mon kombucha? Oui, il y en a déjà, mais disons, il y a des saccharomyces qui seraient faites pour avoir une grosse teneur en alcool. OK. Puis en fait, dans le livre, on fait ça. Euh, on met de la saccharomycese, euh, de la levure à, à 20, pour faire monter le taux d'alcool Oui, parce, euh, parce qu'on vous, ex... vous explique qu'on va ça. faire un kombucha sans alcool, mais on vous explique aussi dans le livre qu'on va faire un kombucha vraiment alcoolisé, en fait. Ouais. Pas qu'on aime ça plus, là, mais ça arrive une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. c'est ça, on essaie de faire le tour de la question. Pour tous les gens, toutes les questions qu'il y a, on a vraiment un peu de comment essayer les différentes choses puis qu'est-ce que ça va donner. On a une prochaine question. Daniel demande s'il faut nettoyer sa mère à chaque fois, avant chaque batch. Daniel veut savoir. Merci, Daniel, pour la question. Est-ce qu'il faut nettoyer sa mère? Ça me fait toujours dire ça. me fait rire de dire ça. Est-ce qu'il faut nettoyer sa mère? Ça dépend de votre mère. Mais est-ce qu'il faut nettoyer sa mère avant chaque batch, en fait? Puis la réponse, est. Oui, mais on ne la nettoie pas avec du savon palmolive, ce n'est pas nécessaire. Il okay? ne faut surtout pas faire ça. Vous la nettoyez juste avec de l'eau. L'idée, c'est de prendre juste de l'eau. Le but de la nettoyer, c'est d'enlever les particules de levure, mais aussi les particules de thé qui sont agglomérées avec les levures. Quand vous avez fait du kombucha, vous allez souvent avoir comme des particules noires. Qui... Ça, c'est souvent des levures et des particules de thé qui s'agglomèrent ensemble. Puis C'est un peu… Non, oh, merci. J'aime ça quand même. Parce en fait, euh, je... il ne faut jamais laver sa mère de Kamucha. Ah, bah, bah, euh, tu ta, bah, bah, Tu prends ta mère de komucha, tu la mets dans ta, dans ta prochaine batch. Ce que les gens aiment bien faire, c'est un peu s'occuper de la mère de komucha. Parce qu'il va y avoir, avoir, avoir des bouts bruns qui vont s'accumuler. Le... Puis comme vous voyez ici, puis tu lever le Ici, on voit, il y a vraiment plein de mères. De... La meilleure mère, dans ce cas-ci, c'est vraiment celle qui est sur le dessus. La plus fraîche, la plus blanche. C'est vraiment celle qui va être la plus performante. Donc, vous avez vraiment juste besoin de prendre, même ça ici, tout ce qui est brun, vous pouvez l'enlever. C'est pas nécessaire, mais c'est vraiment plus comme... Euh, ça peut, le ça comme brasser son chat. Le passer sous l'eau, c'est pas nécessaire, bref, mais c'est de laver. Mais c'est vraiment, c'est plus, euh, plus comme un, euh, un, un rituel, euh, où on fait attention à notre maman kombucha. Mais c'est vraiment pas nécessaire. En fait, souvent, euh, moi, ce que je vais faire dans un pot comme ça, je vais juste verser tout le kombucha, ou euh, juste un, laisser un fond, puis remettre mon thé froid dedans, mon thé sucré froid pour en rebrasser un autre, puis je vais peut-être juste nettoyer la mère de Komucha une fois sur dix. Mais si vous aimez c nettoyer votre mer beaucoup, faites le faire. Elle ouais. ne vous en voudra pas. Mais pas avec du savon souple. Hein? D'autres questions? Yes! Il y a Lucie qui demande pourquoi à chaque fois qu'elle fait une nouvelle bâche, ça ne crée pas une grosse mère, ça mmh. ne grossit pas la mer, ça fait juste une petite pellicule sur le dessus. Fait que Lucie veut savoir pourquoi toutes les fois qu'elle fait une nouvelle bâche, ça fait toujours juste une petite pellicule sur le dessus de son bocal au lieu de faire une grosse mère, Seb. Bien, ça, c'est vraiment une question de temps puis c'est vraiment aussi une question d'équilibre de, de la culture. Les quantités de sucre aussi, non? Parce que euh, si vous ne mettez pas beaucoup aussi. de sucre, bien, il y a des chances qu'elle n'ait pas assez, assez de sucre pour tout le temps se développer. Ce qui ouais. fait que vous la cueillez, vous avez «harvesté » comme on dit, cueillir votre kombucha un peu avant le temps où il ne sera peut-être pas assez sucré. Ouais. mais dans tous les cas, c'est vraiment une question de, de, de temps. Comme tu vois, les, on peut voir dans la culture qu'on regarde ici, c'est vraiment une question de temps. Puis plus vous laissez la culture complètement immobile, plus elle va devenir épaisse. Donc, ça pourrait être un bon exercice de prendre, de prendre ça, de mettre ça dans un, un pot maçon à côté, pas y toucher, puis vous allez voir, là, la mer va devenir grosse, grosse, grosse. Ça peut être quasiment 3-4 cm d'épais. Ah, pour la faire pousser, elle, ce qu'elle a de besoin, parce qu'elle est en surface, c'est de l'oxygène, parce que c'est des bactéries qui font la mer, puis du sucre. fait que si a beaucoup d'oxygène, puis du sucre, puis du temps, elle va pousser et elle va En Fait c'est souvent ces deux facteurs-là qu'il faut observer. Est-ce qu'elle a assez d'oxygène? Si je mets un gros tissu et dans un armoire où est n'y a pas beaucoup d'espace d'aération, ça se peut que ça aille un petit peu moins vite que si elle est à, à l'air libre, en fait. fait c'est oxygène, sucre, pas de vibration trop, c'est sûr qu'elle va pousser. température? Puis ça dépend aussi, oui, ça dépend. de La température un peu, mais ça dépend aussi de la culture que vous avez reçue. Ça se peut que vous avez reçu une culture de kombucha qui est un peu faible, qui n'avait pas beaucoup de tonus, puis qui avait déjà pas beaucoup, beaucoup de choses dedans. Fait que là, ça, ça peut affecter aussi, non? Oui. En fait, euh, le truc là, pour faire une, une maman kombucha qui est vraiment épaisse, c'est vraiment juste de, de, de, prendre, euh, de prendre un kombucha et le laisser vieillir. Puis un kombucha qui est vraiment acide, là, qui ressemble vraiment à un vinaigre, euh, ça va créer des mamans kombucha super rapidement qui sont vraiment grosses et blanches. Mais petite ou grosse, là, on aime notre mère. Peu importe son poids. Inclusion, mesdames et messieurs. Loriane demande si on peut acheter, ajouter de la levure de pain. Lauriane demande si on peut rajouter de la levure de pain. Euh... Euh, oui, en fait, euh, ce qui arrive souvent, euh, souvent, euh, quand on fait un kombucha, des fois on part, on part en vacances, on revient et il est un petit peu trop acide. Ou si on fait un, un, un, un kombucha du nomade, par exemple, ça c'est une recette qu'on a, c'est un kombucha qui est prêt en une nuit. Euh, souvent on va, on va utiliser du vinaigre de kombucha pour faire ça. Puis du vinaigre de kombucha, ben, en fait, c'est du, du kombucha qui est un petit peu vieux puis les levures sont en dormance. Fait ça va arriver qu'on va faire un kombucha. Puis il va juste pas devenir pétillant. Au bout de 3-4 jours, il ne devient pas pétillant. On se demande qu'est-ce qu'on a fait de, de pas bon. Puis on, on se dit Ah oh non, on veut plus jamais rien faire. Euh, Je suis déprimé. Je suis J'ai pas de bulle. Un, un truc super facile, c'est juste de prendre une, une pincée. Une, une, une toute petite pincée de levure à pain puis la mettre dans la bouteille puis la fermer. C'est pas tricher parce que c'est des cousins. C'est vrai que c'est des cousins, c'est des, des leveurs. Ils se ressemblent beaucoup. Se, dès qu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent. Puis les deux, ils mangent le buffet ensemble. Puis. Puis les levures à pain vont vraiment accélérer la fermentation. Ce qui fait que vous pouvez avoir un kombucha en une nuit, dans une bouteille, vous mettez un petit peu de levure à pain avec du vinaigre, puis tant qu'il reste du sucre dedans, eux, ils vont faire la job pour faire un kombucha qui se voit. fait que si vous êtes du monde qui est de à la maison, puis vous voulez absolument avoir du kombucha, puis vous n'avez pas le temps, bien ça, c'est la technique à faire, en fait. Exactement. Puis en fait, on a un petit, euh, dans le, à la fin du livre, ici, on a, une petite pour donner une petite idée, Juste, c'est à quelle température, combien de temps ça devrait me prendre pour la prise de mousse ou pour la fermentation secondaire. Par exemple, si à 15 degrés Celsius, on peut s'attendre à ce que ça soit à peu près 15 jours, à 30 degrés Celsius, deux jours. Quand quelqu'un parle de prise de mousse, on parle de, OK, pour avoir des bulles. La prise ah, de mousse, ouais, c'est pour faire pétiller hein. son kombucha. Euh, on a vraiment beaucoup de questions sur comment faire pétiller son kombucha. On l'explique tout là-dedans. Je pense qu'on l'expliquait même dans notre premier livre de Révolution de la fermentation, parce que c'est une question qui est vraiment très populaire. Puis en quelques mots, c'est pas compliqué. Il faut qu'il y ait une seconde fermentation en bouteille, fermée, anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène. OK? Puis, vous laissez... puis il faut qu'il reste un petit peu de sucre résiduel dans votre combo. Si c'est un vinaigre, étant donné que c'est du vinaigre, bien, les levures sont endormantes, ça fait qu'ils ne vont pas faire de bulles. Quand il y a des bulles, il y a des levures qui ont consommé du sucre, puis c'est les levures qui font des bulles, puis ils ont fait de l'alcool aussi. Que... S'il y a des bulles, il y a de l'alcool. Plus il y a de bulles, plus il y a d'alcool. Ça, c'est une loi. Ça. ça commence à devenir compliqué, mais en fait, tous les scénarios que, que vous êtes, où vous êtes qui vous intéressent sont dans le livre. En fait, on a même une petite charte ici. Ce pas parce qu'on veut vous vous là, mais c'est parce qu'on veut que vous l'achetiez. Ouais, c'est euh, ça fait longtemps qu'on fait ça Puis on le sait c'est quoi les questions. <rire> on, on a fini par… Euh, on a fini par euh... questions? C'est ici, ouais. c'est ah. une petite charte ici. Donc, euh, kombucha, est-ce qu'on veut un kombucha non alcoolisé? Est-ce qu'on veut un kombucha très alcoolisé? Est-ce qu'on veut un kombucha de glace, vieillé en fruit de C'est vraiment toutes les différentes manières. Puis ici, c'est comment sont reliés Un kombucha fait avec du miel. Puis vraiment ici, c'est combien de temps ça devrait prendre. Oh! Oui. En passant, il euh, y a un autre petit dessin que j'aime vraiment. On a travaillé fort. Oui. Ouais. saisonnières. Ici, on a, ici c'est le solstice, puis c'est toutes les petites plantes qu'on peut cueillir, des suggestions de plantes que vous pouvez cueillir au long des saisons. Ici, on a les mois. Fait que là, vous avez votre saveur de kombucha selon qu'est-ce qui pousse en ce moment au Québec. Bon, pour ça, en France, qui nous écoutent, c'est presque la même affaire, là? Oui, exactement. Puis, ce que vous pouvez faire, il y a cette place. Vous pouvez venir mettre vos points, parce que chacun a sa région, a ses plantes. Vous venez rajouter vos points, mettre les plantes que vous récoltez, pour que ça soit vraiment adapté à vous. Tellement beau! OK. Prochaine question. Prochaine question. Caroline, c'est quoi le taux d'alcool moyen dans un kombucha et comment est-ce qu'on peut faire varier le taux d'alcool? Oh, Caroline, elle veut faire varier son taux d'alcool. Ah, Merci, oui. Caroline, pour la question. Merci. Fait que varier son taux d'alcool, on en parle beaucoup dans le livre, puis ça dépend de… de ça dépend de la sa saison. Oui, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Ouais. Ça. Mais c'est vraiment, je pense que le, le plus gros facteur, disons que vous faites votre kombucha exactement de la même manière à toutes les, à toutes les deux semaines ou… Ce qui va arriver, c'est que l'été, vous allez brasser votre kombucha, il va être pris en trois jours. puis Il ne va pas être aussi acide, puis il va être moins sucré que d'habitude, mais il va être comme vraiment meilleur. Vous allez vous dire, « Ah, me semble mes journées sont meilleures quand je bois mon kombucha, de ça pain, se passe est alcoolisé. Ça, c'est parce qu'il est alcoolisé. Quand <rire> il fait 30 degrés en canicule, là, votre kombucha il a facilement 2, 2,5 d'alcool, euh, surtout s'il est vraiment petit en bouteille. Ensuite, euh, si… Euh, mais comment le mettre plus alcoolisé ou moins? Comment le mettre plus alcoolisé? Euh, ben en fait, euh, ce qu'on peut faire, c'est on utilise euh, une tourie. Donc, euh, en fait, on a euh, euh, un barboteur. On, on a des kits avec des barboteurs qui viennent euh, de Révolution Fermentation où euh, on peut faire un kombucha, on le fait fermenter 2, 3, 4 jours. Après ça, on va mettre euh, un barboteur qui fait en sorte que l'air va pouvoir sortir, il va continuer à pouvoir faire euh, de l'alcool sans devenir plus acide. Mm -hmm. Puis si je veux faire un kombucha non-alcoolisé, si on va faire un kombucha non alcoolisé, bien, la meilleure manière de le faire, c'est vraiment partir d'un vinaigre de Avec la même technique qu'on a parlé tantôt pour faire un kombucha euh, sans sucre, mais ça va être la même façon de faire un kombucha non alcoolisé. Si vous voulez vraiment pas avoir d'alcool du tout, vous n'aurez pas le choix d'attendre que ce soit un vinaigre puis de rajouter après de l'eau pétillante dessus. Un kombucha standard que vous faites à la maison, euh, disons à ce temps-ci d'année, qu avant que vous le mettez en bouteille, pour la fermentation en bouteille, il va être à peu près à 0,4% d'alcool, 0,5%. Une fois qu'il est refermenté en bouteille, s'il est un petit peu pétillant, il va être à 0,7%. S'il est très pétillant, il va être à 1%. Plusieurs personnes qui posent la même question. Laurent l'auric. est-ce qu'on peut utiliser d'autres types de sucres, genre miel, sirop Beaucoup de personnes posent la même question sur les, les édulcorants. Quel sucre qu'on peut utiliser, quel qu'on ne peut pas utiliser? En fait, on peut utiliser pas mal tous les sucres, mais plus le sucre est simple, mieux ça va aller pour la fermentation. Si je prends un sucre complexe comme du miel, par exemple, c'est un petit peu plus dur à digérer, fait que ça prend plus de temps. Même que ce n'est pas tout le miel qui est digéré par le kombucha, si je ne me trompe pas. fait que c'est plus complexe. Plus le sucre est compliqué, plus c'est compliqué pour la fermentation de le prendre, en fait. fait que du sucre de canne, qui est un sucre simple, ça se fait comme ça. Du miel, du sirop d'érable, un petit peu plus compliqué quand même. Oui, exactement. Puis en fait, que souvent les gens me disent « Est-ce que je peux faire un kombucha avec du sirop d'érable? » Oui, ça se fait, ça va bien. Mais ça coûte cher le sirop d'érable et ça ne goûte pas beaucoup. Donc moi ce que je préfère faire ou ma chose préférée, c'est vraiment faire un kombucha avec du sucre normal. Puis ensuite, quand on va aromatiser, parce que j'aime bien aromatiser à la fin, bien, on peut jouer, on peut venir rajouter du sirop d'érable un petit peu pour que ça goûte le sirop d'érable, puis pour que, par exemple, on préfère un kombucha avec du vinaigre de kombucha, euh, rajouter un petit peu de, de tisane, euh, puis mettre un petit peu de sirop d'érable pour que vraiment tout le sucre qui est là, ça soit du sirop d'érable mais qu'on a quand même fermenté avec du sucre. Ça coûte moins cher, puis c'est plus facile. Ouais, fait que nous, on, puis vous allez voir dans le livre, on, on, souvent, on va donner vraiment le goût et la personnalité après la première fermentation du kombucha. On va souvent le faire en bouteille même, puis ce qu'on tripe avec les jus de fruits, c'est qu'on rajoute un deuxième sucre résiduel qu'on va mettre avec du jus de fruits. Fait qu'avant de le mettre en bouteille puis de l'embouteiller, je vais mettre, mettons, du jus de clémentine dedans euh, à un dixième de la bouteille. Il va être aromatisé par le jus, puis là, le sucre du jus va faire en sorte qu'il va commencer à... De l'alcool qui va être beaucoup plus intéressant en fait. Ouais, ça. On a exactement ces recettes-là dans, dans ouais. le livre. Ouais. Oui. J'espère que ça a répondu à la question, à tous ceux qui l'ont demandé. Yes. D'autres questions euh, ben, Plusieurs questions. Mal, vous êtes actifs, vous posez des questions, c'est cool. Qu'est-ce qu que tu fais si tu pars en vacances Ou alors si tu as une mère qui est vraiment ancienne qui a coulé au fond des choses comme ça Qu'est-ce que tu fais si ta mère a coulé dans le fond <rire> <rire> euh, ben, en, en général, en, ben, la mère, tu, souvent quand on achète une mère de kombucha, c'est la, la question numéro un j'ai fait un kombucha, la mère a coulé dans le fond, qu'est-ce que je fais Beaucoup de gens s'inquiètent beaucoup sur leur mère. Vraiment, là, le nombre de questions qu'ils disent ah, ma mère, elle a une tache bleue, ou ma mère, elle a coulé dans le fond, ou là, ma mère, elle flotte pas comme d'habitude, ou ma mère, elle flotte entre les deux, puis elle n'a pas sa surface, elle n'a pas dans le fond. La première des choses à faire, c'est ne pas trop vous inquiéter pour votre mère. Elle est assez indépendante, je vous dirais, plus que vous pensez. Euh, et puis, si elle coulait dans le fond, avoir va remonter à la surface éventuellement. Garantie. Ouais, pas? Ou il y en a un autre qui va se former. Ouais, exactement. Ouais. exactement. Mais pour répondre à la question, si, si on part en vacances, ma chose préférée, c'est vraiment de mettre son kombucha avec la mère dans un pot-maçon au frigo. Ouais. Dans euh... son liquide, pas sec à l'air, mais vous prenez son jus, vous la mettez dedans, vous la mettez au frigo, puis celle-là, vous allez pouvoir la ressortir après six mois. C'est la même chose si vous êtes tanné d'en faire du kombucha, parce que c'est des phases. Hein. Puis un moment donné, on se tanne faire. On l'achète à l'épicerie en quelques mois, puis après ça, on a envie d'en recommencer à en faire. C'est comme du pain. Euh, fait que le kombucha, en gros, si vous êtes tanné, vous le mettez dans le frigo, dans un pot maçon, fermé dans du liquide, dans du liquide de kombucha, puis c'est pas plus compliqué que ça. Parce que si vous le laissez sur le comptoir, il va faire un vinaigre. Ça, c'est garanti. C'est cool aussi. Puis si vous laissez sur le comptoir pendant vraiment longtemps, il va faire un décapant à plancher. N'est-ce pas? Ou, un, ouais, ou quelque chose avec ouais, lequel tu peux, tu peux nettoyer tu ton ménager. plancher, là. Il y a Pierre qui demande, il est accro kombucha, est-ce que c'est grave? Question de Pierre qui dit qu'il est accro au kombucha, est-ce que c'est grave, Pierre? C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. <rire> mais en fait, c'est Non, c'est en fait, pas grave, le, Pierre. Le, le, La stratégie, Pierre, c'est qu'il faut que tu fasses du kombucha, que tu en <rire> parles, puis que tu montes à tous tes amis comment faire. Comme ça, quand tu vas chez eux, ils vont toujours avoir du kombucha pour toi. Exactement. Maintenant, il n'y a pas de danger d'être accro au kombucha, il n'y a aucun problème. C'est sûr que de boire plus qu'un lit de kombucha par jour, ça commence à être beaucoup, mais c'est comme n'importe quoi, hein, le poison dans la dose. Euh, nous, on, moi, j'en bois pas mal, là. Je dire, surtout du kéfir de ce temps-ci, mais c est, c est, il n'a pas de problème. Regardez quand on est beau. <rire> D'autres questions? Ouais. Qu'est-ce qui arrive si tu mets des fruits crus, euh, des légumes crus, de la purée? Qu'est-ce qui arrive quand on prend des purées ou des légumes ou des fruits complets et qu'on met dans le kombucha? Très bonne question. Il y a Alors, plein, de, hey, plein de bonnes choses. Toutes les questions qu'on s'est fait poser à date, on en parle dans le livre. Ben oui, mais ça fait longtemps qu'on fait ça. Là. En fait, c'est la, la meilleure manière d'aromatiser son kombucha. Si on a un cocon qui est un peu trop gros dans son jardin, ça arrive à tout le monde, euh, puis qu'on se dit bah, la... oh, « j'ai pas le goût de manger ça », on peut le découper. En, en morceaux ou en purée, le mettre dans son kombucha qui est presque prêt. On, on le laisse pendant une journée, on enlève, on enlève euh, la pulpe ou les morceaux. Après ça, on a un kombucha au cocombe. Ce qui semble un petit peu étrange, mais si tu fais cocombe menthe ou cocombe verre. Ah ouais, bon. euh, Très bon kombucha cocombe. Cocombe citron, n'importe quoi. Ça on, fait quelque chose qui est vraiment intéressant. On va pas mettre. On va pas mettre les fruits ou les légumes complets dans le kombucha au début début de la fermentation. Fait que ça, c'est la partie importante. Parce que si ils sont là 2 trois semaines, ça va peut-être virer et ça ne sera pas le bas parce que d'autres choses dans les fruits et légumes aussi. Fait l'idée c'est de le mettre à la fin. Quand votre kombucha est presque prêt, puis vous dites ok, il doit rester à peu près 2 trois jours, pis ça vous allez le savoir au goût, on, on le sait éventuellement. Mais là vous les dompez dedans, puis vous les enlevez avant d'embouteiller pour la deuxième fermentation pour ce qu'on appelle la prise de mousse, en fait. Oui, c'est ça. Dans les dernières 24-48 heures, c'est là qu'on va infuser. Pis souvent même. Euh... Quand le kombucha est prêt, on utilise un thé vert ou un thé noir, mais on n'a pas de tisane. Mais on peut prendre n'importe quelle tisane comme ça, l'ouvrir et la laisser infuser dans le kombucha pendant 24 heures. Puis ça va prendre la ronde de nos tisanes. En fait, on a une recette de kombucha que c'est on vide nos armoires, on prend toutes les tisanes qu'on les lance dedans. C'est facile comme recette. Puis tu sais, le kombucha, si vous étiez au début de notre podcast, de notre live Facebook, on parlait des solvants, puis tu sais, le kombucha va soutirer plus de saveur, en fait, il va dissoudre plus de saveur d'un fruit ou d'un légume que juste de l'eau normale, en fait. Parce qu'il y a de l'alcool et il y a de l'acide dedans, il y a un vinaigre, ce qui fait que c'est des meilleurs solvants. Ce qui fait que la saveur va bien se partager. Ah, Est-ce que. On est encore live Oui, ah, oui. Ouais. Okay. ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, euh, bon, il y a beaucoup euh, de questions. Alors, ah oui. oui. C'est la dernière date. Okay. Fait, euh, elle demande si on peut faire du kombucha avec du matcha. Est-ce qu'on peut faire du kombucha avec et du matcha? Euh, oui, absolument. Moi, je problème. le à la fin. Ouais. Ouais, je fais un kombucha euh, au thé vert ou au thé noir, je le ferai fermenter. Puis juste avant l'embouteillage, je le ferai avec du matcha. Ce qui arrive avec le matcha, c'est qu'il euh, va avoir tendance à se déposer, faire des grumeaux. Il faut le mélanger avant de le boire. C'est ça, parce que c'est une poudre, puis elle va pas bien se dissoudre dans juste de l'eau, en fait. Elle va éventuellement se déposer. Vous le savez, si vous faites du matcha à la maison, même dans du lait, il va se dissoudre une partie, mais si vous attendez vraiment longtemps, il va vraiment avoir un dépôt dans le fond. Euh, fait que c'est mieux de ne pas le faire au début, début, puis de le faire vraiment à la fin. Parce que sinon, vous allez avoir besoin de brasser votre kombucha, puis ça, la maman, elle aime pas ça en fait. fait. que le matcha va être utilisé plus pour un, un aromatisant que pour la base de thé que vous utilisez. On vous conseille vraiment de prendre une base de thé, puis de sucre simple, pour après aromatiser. C'est beaucoup plus simple, en fait. Vraiment. Exactement. Comme ça, quand le kombucha est prêt, vous avez juste à sortir dans le jardin. Ouais. Sortir dans le jardin, le... puis peut-être que vous avez des lactaires délicieux que vous pouvez euh, couper. ça je les passerai à l'eau chaude rapidement vous pouvez mettre ça dedans la carte des ça sent les fruit loops oh c'est vrai j'avais jamais remarqué les fruit loops ouais. vous, vous pourriez mettre de euh, l'argousier vous pourriez mettre ou euh, sinon si de, vous la avez mélange. en ce moment là c'est la première gelée c'est le temps de l'églantier ah puis si vous triez pas les pas locaux vous pouvez mettre aussi du jus d'ananas là n'y a pas de stress avec ça vous pouvez mettre n'importe quoi en fait vous pouvez mettre euh, des bouts de sapin mais ça il comme de ça les euh, des plantes dans le bois j'aime ouais. ça en fait un bout de sapin comme ça dans un vinaigre de kombucha c'est parfait ça fait super bon dans les salades. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai. Euh... Des cocottes. Vous pouvez mettre des ouais. cocottes. Ah, ben si vous avez, si vous, si vous, si vous, c'est le temps des feuilles de vigne. Si vous voulez conserver vos feuilles de vigne, vous pouvez mettre ça dans le vinaigre de kombucha aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? La menthe. Avant les premières gelées, là, vous avez plein de menthe qui a envahi votre jardin. Vous ne savez pas quoi faire avec. Mettez ça dans du vinaigre de kombucha. Madame, mm. mm -hmm. mm -hmm. Est-ce est qu'il y a des questions? Une dernière. Une dernière question, je crois. C'est super simple. Est-ce qu'on peut faire hein, du kombucha juste avec du thé est-ce qu'on peut faire du kombucha juste avec du quoi? thé vert. Il porte un masque, fait qu on qu'on comprend mal ouais, ce qu'il ouais. dit. Euh, Est-ce qu'on peut faire du kombucha juste avec un thé vert? Ben oui, absolument. Le thé vert, c'est pas mal la base de tous les kombucha. Thé vert ou thé noir, il n'y a rien de mieux pour faire du kombucha. Avec, du, vrai, sucre, avec du sucre, évidemment. Ouais. Avec du sucre, cannes, idéalement. fait que d'ailleurs, mesdames et messieurs, on est content que vous soyez là, à notre live. fait que vous pouvez commander ça sur le site de Révolution Fermentation. Com, mesdames et messieurs. Sinon, c'est avec les éditions de L'Homme qui nous appuient depuis toujours dans tous nos livres. Ça fait sept livres qu'on fait avec eux autres, fait que je pense qu'ils nous aiment puis on les aime aussi. fait que beaucoup d'amour. Merci à l'équipe de Révolution Fermentation aussi qui sont en, en background. Puis euh, au revoir la gang. Merci, sab hey, Bon accouchement. Merci, David.